contente puisque vous l'avez vu on se retrouve pour une vidéo mes indispensables ça fait super longtemps et en plus de ça c'est pour l'automne ma saison préférée comme les autres vidéos mes indispensables je vous emmène un petit peu partout avec moi dans ma maison pour survivre au froid qui revient et être en mode cocooning. Oui, aujourd'hui on va être dans le cliché, ok Avant d'aller vous montrer tous mes petits indispensables, vous l'avez peut-être vu mais cette vidéo est en collaboration et elle est en collaboration avec le site e Club. Ils m'ont contacté il y a pas longtemps et je connaissais déjà et moi j'approuvais déjà, donc je suis très contente de collaborer avec eux. En plus de ça, ça va vous permettre de faire des économies lorsque vous faites du shopping. Si jamais tu connais pas, e Club, en gros, c'est un site de cashback. Ça veut dire qu'en gros, quand tu vas faire ta session de shopping en ligne, tu as un pourcentage du montant que tu as dépensé qui t'est reversé sur ton compte e Club. Il y a énormément de sites, il y en a plus de 2500 je crois donc c'est Énorme, vous avez du choix. J'ai vu qu'il y avait Asos, CDiscount, La Fnac, Darty, Boulanger, Conforama. Donc, si t'as des meubles à acheter, ça peut être sympa d'avoir une réduction, mine de rien, parce que ça coûte un bras les meubles. Si jamais c'est la première fois que tu passes par eBay Club pour avoir du cashback et donc faire ta session de shopping, t'as ce qu'on appelle un cashback boosté sur plein de sites. Par exemple, Asos, ouais, Asos, il est carrément passé à 10% remboursé, donc c'est grave cool. T'as aussi, et ça, je trouve ça trop cool, un testeur automatique de code promo. Je vais te mettre un screen pour que ce soit plus clair, mais tu vas sur le site, il va tester automatiquement les codes promo pour t'en trouver un qui est encore valide, qui est encore valable sur le site donc comme ça t'as même pas toi-même à chercher le code promo et à le taper, ça te le fait automatiquement Si t'es plus du genre à faire ton shopping sur les applis, donc sur ton téléphone l'appli e Club, eBuyClub, eh ben, elle existe t'as ton cashback aussi quand tu fais ton shopping sur téléphone. Et dernier point à aborder, c'est que j'ai un lien de parrainage en temps normal, lorsque tu t'inscris sur e Club, as t'as euros qui sont directement mis sur ton compte là avec mon lien que je vais te mettre en barre d'infos t'auras euros d'office sur ton compte Donc voilà, peut-être que tu connaissais peut-être pas si si jamais tu connaissais pas, bah écoutez, je suis contente de te faire découvrir ça, parce que c'est vrai que ça fait des économies. Bref, sur ce du coup, je vais vous emmener un petit peu partout dans ma maison pour vous montrer mes petits indispensables de l'automne. C'est parti Oh, ça faisait longtemps Bon, on va commencer avec ce qui est, à mon sens, vraiment la meilleure partie de la vidéo, puisque ce que je préfère au final avec l'automne, déjà, c'est le mood, un peu l'ambiance. Mais c'est les vêtements, les tenues. C'est bon, on a compris que l'automne, c'était ma saison préférée Qui n'a pas compris Who doesn't understand Who doesn't... Oh. Wow On va commencer avec le pantalon que je porte aujourd'hui, que j'ai acheté extrêmement récemment. Et là, je mets toute la faute sur Charlène Stormette sur les réseaux. J'ai craqué en voyant sa story. Ah, le coup de cœur, le coup de foudre, hein. Je sais pas vous expliquer, hein. C'est pire qu'avec un mec, là. Vraiment, le coup de foudre... Oh mes chaussettes Est-ce on approuve les chaussettes C'est donc un pantalon en simili mais enduit, donc il fait pas trop fake. En fait j'ai craqué parce que regardez le haut du pantalon, c'est magnifique. La braguette en bouton comme ça en plus, il est très très taille haute, donc ça fait vraiment une jolie silhouette. Il y a des vraies poches, non mais des important. importants. Hein. La petite forme de triangle comme ça, j'ai je, je, craqué. En plus de ça, euh, je trouve qu'il fait un joli cul et ça c'est pas négligeable. Il est super élastique, donc très très agréable à porter, je, je le surkiffe un pantalon qui vient du site Léa Boutique. De toute façon, je vais vous mettre tous les liens au maximum de tout ce que je vais vous présenter. J'ai un deuxième vêtement. Je vous l'ai déjà montré dans le haul lorsque je l'avais acheté. Je le mets, je le lave, je le remets direct. Est... Il est tellement confortable. C'est ce petit gilet cardigan euh, qui est donc un she-in mais que j'avais acheté sur Vinted. Donc comme vous pouvez voir, en fait, c'est un gilet court. Plus de ça, les... vous voyez les détails là Comme il est trop beau. Oh, il est magnifique. Il y avait vraiment un choix de fou et on me demande souvent comment je trouve toutes ces pépites dans recherche moi j'avais tapé cardigan court je crois mais bon cardigan la marque j'avais mis she et she-inside puisqu'il y a encore l'ancienne appellation sur vintage ma taille la couleur que je voulais et il y avait mais un choix de dingue et à beaucoup moins cher vous voyez comme il est beau après moi je le porte ouvert avec un truc en dessous mais je pense qu'il peut être très joli un peu en mode mamie comme ça et je voulais vous le montrer parce que là je vais le mettre tout le temps. J'ai deux paires de boots à vous montrer. Je sais qu'elles vont me faire tout cet automne et tout cet hiver. Et elles sont... Oh je les ai achetées toutes les deux sur le site Modress. Site que je connais depuis très longtemps maintenant, que j'adore. J'ai jamais été déçue. Pareil. Coup de foudre. Alors la première... Oh là là... Ce sont des petites boots en simili, en effet semi mat tu vois, donc je trouve ça super beau. On a un effet croco comme ça, donc je trouve canon. Donc c'est du simili cuir, hein, tout ça. La petite languette qui monte jusque là, la fermeture à l'avant, donc c'est de la décoration que je trouve magnifique. Là, ça a un effet matelassé trop beau. Là, c'est bordeaux à l'intérieur, donc ça se voit un petit peu aussi à l'extérieur, mais c'est léger et c'est trop beau. Et la deuxième paire que je me suis prise, j'ai complètement craqué aussi en les voyant. Oh elles sont assez simples hein, mais il y a les petits détails qui font tout Ce sont ce qu'on appelle je crois des Chelsea Boots A l'arrière on a toujours ce petit effet croco comme ça qui est très joli J'ai l'impression que c'est très tendance cet automne-hiver Un petit effet élastique comme ça, ça Et les petits clous dorés avec la languette dorée comme ça euh, à l'arrière C'est semi-mat aussi donc euh, j'adore Bon, nous voilà maintenant dans ma salle de bain. C'est le retour des petits poissons On va parler de maquillage. Alors, j'en ai pas 10 000 à vous montrer puisque, tout simplement, avec le port du masque, j'avoue que bah, je m'amuse moins avec le make-up. Du coup, je mets beaucoup moins de rouge à lèvres que ce que je peux mettre d'habitude en automne puisque c'est vraiment la saison, je trouve. Où on peut mettre les rouges à lèvres de ce style. Mais du coup, quand j'ai l'occasion de me maquiller, que je suis à la maison ou quoi, que j'ai pas apporté le masque toute la journée, j'adore mettre cette encre à lèvres qui est... Bon alors comme j'ai un bouton près de la lèvre là ça, ça a merdé Oh j'ai de la stache moi aussi Bah pas désolé Je sais pas pourquoi j'avais m'excuser mais pas désolé en fait On dirait presque du noir là à la caméra Mais il a des tons un peu violets quand même Mais prune très très très très, très foncées. C'est un Melted Matte de chez Too Faced Et c'est la teinte Evil Twin Dans cette teinte là j'aime beaucoup cette gamme Par contre j'en ai un autre de la même gamme Qui est le bleu là comme ça bleu marine un peu Celle-ci ne tient pas du tout Par contre celle-ci que j'ai sur les lèvres actuellement tient super bien donc je sais pas si c'est une question de teinte ou quoi, euh, ne tire pas trop les lèvres, même si ça assèche quand même, c'est pas fulgurant non plus, et vu que je le mets pas tous les jours donc ça va. Et sinon par contre que je mets tous les jours mes mascaras, euh, je dis bien mes mascaras parce que je fais un combo des deux, je veux vous en parler parce qu'on me demande très souvent ce que je mets sur mes yeux. Je mets en premier, c'est un mascara euh, de chez Biss Maquillage, c'est le Boost Effect Volume Mascara. Vous voyez, il a une brosse par contre un peu particulière comme ça, ce qui fait qu'on peut facilement faire des paquets avec. Donc je le travaille beaucoup, il faut vraiment prendre l'habitude parce que sinon il fait beaucoup de pâté. Je bave <rire> Margot là gros sport et de retour <rire> J'ai des seins qui veulent sortir de leur euh... nom Arrêtez Bref et le deuxième que j'applique et que j'adore aussi Donc pareil c'est un mascara pour le volume C'est un mascara de chez Bourgeois C'est le volume glamour max Avec une, une énorme brosse comme ça Donc je fais le combo des deux euh, De base je mettais que celui-là Puis en fait je m'en sortais pas avec les paquets Donc je me suis dit oh tiens je vais rajouter celui-là Pour enlever les paquets Et en fait ça fait du coup un résultat canon Ça fait des cils super longs super volumineux donc euh, voilà je les adore ils sont pas très chers alors on va passer aux soins parce que j'ai deux petits soins à vous montrer que j'utilise quotidiennement en ce moment en automne j'ai toujours une énorme poussée d'acné toujours quel plaisir jusqu'à il n'y a pas très longtemps j'utilisais mon sérum anti-acné que j'avais fait maison malheureusement j'en ai plus j'ai pas euh, les ingrédients pour le refaire j'ai pas pris le temps d'aller en racheter mais je vais le faire mais par contre dans mon placard j'avais un produit que j'avais toujours pas testé et que je suis en train de tester depuis 2-3 semaines. Donc c'est un petit produit de chez Saeve, dont on entend beaucoup parler en ce moment d'ailleurs. Donc que j'avais reçu gratuitement. Je... Je me suis dit bon on va tester, j'adore. C'est un sérum botanique purifiant anti-imperfection. Donc c'est un sérum à mettre normalement matin et soir, mais moi je le mets que le soir avant de me coucher et c'est à mettre avant sa crème hydratante. C'est très doux, je sens que ça agresse pas ma peau. J'en mets pas non plus 3 tonnes et je mets que sur les zones où j'ai de l'acné. Ça m'aide, surtout qu'en ce moment, donc comme je vous dis, j'ai ma poussée d'automne un peu. C'est un peu la routine de tous les ans depuis plus de 10 ans maintenant. Et en plus de ça, il y a le port du masque. Donc ce petit produit pour l'instant je l'apprécie beaucoup. Il se présente, vous savez, sous forme. Un peu de pipette comme ça. J'ai l'impression de faire de la chimie le soir quand je l'applique. C'est très bizarre. Je trouve qu'il sent super bon. Il sent les plantes. Deuxième petit soin que je voulais vous montrer. Euh, je le ressors tous les ans. Alors je pense que je vous en avais déjà parlé, mais je l'adore. Moi, c'est mon baume à lèvres préféré. C'est le baume à lèvres du coup de chez Nuxe. Donc c'est le rêve de miel. Euh, voilà, j'ai repris celui-ci. J'en avais un autre avant qui me coûtait moins cher. Mais j'ai celui-ci de nouveau et oh, je l'adore. Donc c'est un petit beurre à lèvres hein, tout simplement que j'applique le soir avant de dormir. Vous voyez, il est bien creusé. Hein et ça nourrit vraiment en profondeur les lèvres. Donc, euh, avec le froid qui revient, Bah c'est indispensable. Enfin, moi je sais que j'ai les lèvres pour un oui, pour un non qui sont super sèches. Donc, euh, j'ai tout le temps des bobos, vous savez, là des plaies aux commissures des lèvres, des bobos. Vraiment, j'ai 3 ans et demi quoi. Oh l'odeur. Dès que je sens cette odeur, du coup, j'ai l'impression d'aller me coucher maintenant. Bon, comme toute personne dans le cliché du cocooning et du cosy, j'ai quand même une bougie à vous montrer. Une seule, c'est promis. C'est une bougie Yankee Candle, mais c'est un parfum très doux. Que j'adore. Elle s'appelle Wedding Day et oui, ça sent la rose un peu. Ça sent les fleurs mais c'est très très doux. Par contre, quand tu l'allumes, ça sent très vite dans toute la pièce donc en général je l'éteins relativement vite mais je l'aime beaucoup. Oh, je vois une autre bougie aussi. Oh là là, elle. Euh, mais je l'ai vue sur Beauté Privée l'autre jour. C'est des bougies qui sentent super bon, super fort et j'en ai acheté une à la Madeleine. C'est la marque La Chandelière. Donc euh, sur Beauté privée, ils sont genre euh, à beaucoup moins cher que le prix de base. Ça sent vraiment la madeleine. Tu prends sa chaîne madeleine, tu mets ta tête dedans, c'est la même odeur. Elle, j'ai trop hâte de l'allumer. Bref, moi du coup, je vous avais un peu menti. Au final, je vous ai montré de... Je vous emmène très rapidement dans mon lit pour vous montrer. Alors, je vais être rapide puisque je vous en ai déjà parlé, mais j'en ai une nouvelle. Titi Mes bouillottes Alors en fait, j'ai celle-ci de base qui est ma petite bouillotte vache que j'avais eu à mes 18 ans. Sauf qu'elle a pu le cramer. Elle a quand même mes 18 ans, il y a presque six ans que dedans c'est des, des grains de blé je crois et ça sent la lavande il y a aussi de la lavande enfin voilà et du coup bah à mon dernier anniversaire regarde, ma maman m'en a fait acheter une nouvelle c'est une petite grenouille elle est trop mignonne et je sais qu'on me demande régulièrement en tout cas sur insta où est-ce que ça s'achète ces petites bouillottes là euh, ça s'achète en pharmacie ce genre de petites bouillottes enfin parapharmacie plutôt vous avez plein d'animaux différents il y a des chiens des chats des tigres j'adore et du coup bah forcément qui dit automne dit ça se retrouve dans mon lit quoi je vous retrouve entourée de mes torchons <rire> Quelle merveille, vraiment le meilleur cadre Puisqu'on va parler de thé, bien évidemment je fais déjà toute l'année j'en bois, mais alors en automne Alors là mon gars Alors, J'ai un thé en particulier que je vais vous montrer J'arrive à la fin alors que le sachet était énorme Et Il est tellement bon C'est un thé de la marque Palais d'été Que j'avais reçu à Noël, Quand vous vous rendez compte Ça fait même pas un an Comment il s'appelle Thé des Vahinés. Donc c'est du thé noir à la vanille. Donc ce que je préfère vraiment, j'aime trop. Mais dedans, il y a de la rose, de l'amande. Euh, c'est vraiment des goûts, tu vois, euh, bah, de saison. Genre c'est trop trop bon Vous voyez il y a les boutons de rose là un peu. Oh tu veux dire bonjour à Youtube Oh amour, Youtube, toi aussi t'es mon indispensable. Oh j'ai cours, j'ai mon cours à distance qui va commencer. Oh j'allais travailler. Donc voilà, tout ça pour vous dire vraiment que ce thé, il est incroyable. Alors pas les thés, je crois que c'est une marque qui coûte quand même assez cher. Il, le goût est super fort, donc c'est super super bon. Et euh, j'étais étonnée d'aimer ça, parce que j'aime l'amande et j'aime la vanille, ça c'est pas nouveau. Mais alors par contre, la rose, j'étais en mode... Et oui, et en fait c'est excellent. Et maintenant je vais aller en cours. Voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas vous aussi à me donner vos indispensables, alors euh, bon, je dis ça en fait, ça va peut-être me tenter pour acheter des choses, mais pour l'automne c'est ma saison prêve, donc là pour le coup, euh, lâchez-vous en fait, non mais oui, lâchez-vous. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et en attendant la prochaine, je vous fais à tous et à toutes de très gros bisous, ciao